Salut tout le monde, c'est donc on se retrouve donc, bah, ça fait trois semaines hein, euh, on sait pas que je ne vous ai pas fait de vidéo sur euh, sur Medieval Dynasty. J'en suis désolée, mais je suis overbookée niveau planning, au niveau des jeux, euh, entre les devs qui me contactent pour présenter des jeux, euh, tests de jeux, etc. Je vous en passe, plus le réel, plus le boulot, enfin non, comme tout le monde, une journée de 24 heures ne suffit pas, ne suffit plus du moins. Il m'en faudrait une de 72, honnêtement. Donc, euh, de quoi on va parler dans cette vidéo On va parler des mages, des différentes mages qui nous sont tombées euh, d'un seul coup. Là, poum, euh, 4 mages d'un seul coup. Oui, 4, pas 3, 4. Pourquoi 4 Parce que le 6 mars, il n'y en a pas une, mais il y en a deux. Donc, euh, nous avons eu une mise à jour, le, deux mises à jour le 6 mars, une le 10 mars, et une euh, le on est le 12, le 12, 11 mars, dont je vous, vous, vous venez de voir le trailer. Donc, on va commencer par parler, donc je vais vous traduire exactement, euh, on ne va pas remettre le trailer, hein, on s'en fout. Euh, que si je le remets, je le remets mais sans son, voilà. Donc, euh, au niveau de stommage, avec le printemps qui arrive, voici notre troisième mise à jour majeure, nouvelle fonctionnalités, mécanisme, bah, mise à jour correctif et bien plus encore. De nouveaux bâtiments, des nouvelles professions et de nouveaux produits. L'alcool a été ajouté dans le jeu car au Moyen-Âge, alors ça c'est pas moi qui vous le dis pour vous faire une leçon d'histoire, c'est eux qui le marquent ici euh, pour nous faire un petit cours histoire euh, médiévale, donc, euh, ils expliquent qu'au Moyen-Âge, l'alcool était très apprécié car il apportait du divertissement aux gens, mais aussi était utilisé en tant que médicament. L'eau potable étant à l'époque une denrée rare, hein, on le voit dans le jeu, on est obligé de d'aller euh, bah, boire dans les l'étang, donc comme je vous le disais, à l'époque, il devait avoir un estomac en béton, mais l'eau potable, il ne l'avait pas au robinet, on devait prendre les seaux et on devait aller euh, bah, au ruisseau le plus près. Et, euh, et puis, on, on buvait comme ça. Donc, leur moyen à eux de se désaltérer à l'époque, le plus simple, était de boire de la bière, du vin, etc. Donc, nous pouvons faire maintenant de la production d'alcool maintenant à la taverne, mais pas que. Pas que là. Euh, on va le voir un petit peu plus tard. Ah ben, il en boucle. Eh ben, on le laisse en boucle. Voilà, ça meuble. Euh, autre nouveauté, euh, les vergers, Ce sont des, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un verger, hein, ça peut arriver. Les vergers sont des arbres fruitiers, euh, donc qui vont nous demander un nouveau type de champ afin de planter des pommiers, des cerisiers, euh, des prunes, du houblon. Le houblon, c'est un fruit qui est typique autrichien, puisque les développeurs de, euh, de médiéval sont autrichiens. Et euh, ça correspondrait chez nous, si vous voulez, au dattier vous savez, à des fruits euh, datiers ou autres, hein, euh, je n'ai pas exactement trouvé euh, le, le, le fruit euh, qui est l'égalité du houblon en Autriche. Mais euh, c'est un fruit à noyau en tout cas. Euh, donc, et que, que, que l'on peut euh, après récolter euh, tranquillement. Donc on devra récolter euh, ces fruits une fois qu'ils sont mûrs. Euh, donc je pense que au niveau euh, des donc, euh, pommiers, cerisiers, prunes, ce sera comme pour les, les autres... Euh, les autres euh, aliments carottes choux etc il y aura des dates hein, euh, des dates des jours des, des saisons pour les planter je veux dire euh, donc faites attention à ça et je vous expliquerai après parce que on, ça ne se plante pas comme on plante les choux les carottes etc donc ces fruits une fois qu'ils seront récoltés à la saison où il faut les récolter une fois qu'ils sont mûrs euh, on pourra les transformer en bière en vin en cidre et en jus avec la station de brassage et les tonneaux de vin qui ont été rajoutés donc voilà donc ça fait beaucoup déjà hein, et on n'est qu'à la majeure du 11 euh, donc euh, les développeurs stipulent que l'on peut garder l'alcool pour nous ou que l'on peut ou, ou alors pour nos villageois ou bien le vendre mais ils déconseillent fortement ils déconseillent fortement de le boire nous-mêmes sous peine de conséquences brumeuses et douloureuses je pense que c'est un petit ton humoristique pour dire que brumeux, on, si on en boit trop, on risque d'être complètement pété. Et je pense que tout le monde a eu une tuite dans sa vie et euh, la vue n'est pas génialissime sous la prise de l'alcool. Donc ça risque d'être compliqué et ça peut peut-être avoir des impacts autres sur votre gameplay. Je ne sais pas, faudra tester mettre notre personnage complètement bourré pour voir ce que ça donne après euh, à voir hein. ça c'est dans le gameplay mais là euh, je ne ferai pas de gameplay aujourd'hui j'essaierai d'en faire un assez rapidement pour tester tout ça euh, directement dans le jeu, voir les nouveaux menus voir les nouveaux bâtiments etc, etc. Euh, ajout aussi d'un nouveau métier et bâtiment, l'apiculture euh, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant euh, je le remets euh, je pense ici voilà hop euh, si je reviens là je pense que c'est le bâtiment. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais mettre pause. Alors, euh, ajout aussi donc de euh, l'apiculture qui va nous permettre d'élever des abeilles et pour ainsi pouvoir produire du miel que l'on va pouvoir collecter via les apiculteurs. Donc, il y aura aussi un nouveau métier, là, les apiculteurs. Euh, ça va aussi nous donner de l'hydromel, qu'est-ce que c'est que l'hydromel pour ceux qui ne le savent pas c'est une boisson fermentée à base d'eau et de miel, donc je pense que pour le fabriquer euh, l'hydromel, il faudra sûrement prendre des sous d'eau, mais ça ça n'a pas été dit ce n'est que moi qui le suppute n'est-ce pas, donc euh, attention à ça, donc nouveau métier, nouveau bâtiment euh, ça fait encore beaucoup de choses et on n'a pas vu les deux autres nouveau bâtiment aussi qu'ils ont appelé l'atelier, alors ça par contre ça m'a posé un petit problème quand je l'ai lu parce que, euh, donc là on, on peut voir l'apiculture, ici on peut voir la poterie et euh, ici on peut voir euh, l'image de la taverne avec les nouveaux plats mais je vais vous expliquer après. Alors le mot atelier m'a posé problème puisqu'on en avait déjà un puisqu'ils disent après qu'à l'intérieur de ce bâtiment nous pourrons placer des établis où nos PNJ artisans qualifiés ou nous-mêmes, le, le, le, nous-mêmes, hein, chefs du village, de notre village, Pourront fabriquer, créer et faire fonctionner les stations de brassage, les tonneaux de vin, mais aussi fabriquer des pots et des bouteilles en argile à l'aide de la roue du potier et fabriquer les jus sans alcool à l'aide de la presse à jus. À jus oui, c'est ça, à jus. Euh, les, deux, les développeurs précisent toutefois que ce bâtiment est notre, sera notre boutique essentielle afin de bien faire prospérer le village. Donc il est absolument. Impossible de ne pas passer par ce bâtiment. Alors il faudra regarder euh, dans les bâtiments parce qu'apparemment, alors c'est là où, ça, où, où moi ça, m, ça me coince un peu parce que ce soit dans le trailer ou que ce soit là en image, on ne le voit pas ce nouveau bâtiment. Par contre, on voit, voyez que le, la, la, les apiculteurs sont placés près des fruits. Pourquoi Parce que les abeilles effectivement. Quand vous le mettez près d'un jardin, près dans la vie réelle, les abeilles ben, entretiennent les fruits, ils font de meilleurs fruits, donc il faudra le placer pas très loin. Mais par contre, via cet atelier, on pourrait y mettre dedans ce bâtiment, plus le bâtiment de poterie, plus le bâtiment de brassage. Or, euh, le brassage, on le sait tous, alors là, on le voit un petit peu derrière. Alors, à moins que ça, ça ait changé au niveau des bâtiments, il faudra regarder un gameplay. Rappelez-vous, dans la taverne, on avait déjà ceci, là, les tonneaux et le brasseur. Mais on ne pouvait pas l'utiliser puisque l'alcool n'avait pas encore été incorporé au jeu. Maintenant c'est fait, on le voit dans le trailer. On le voit ici. Euh, je remonte. Hop, on continue. Euh, c'est ici. Voilà. Là, on voit l'atelier de poterie. On voit les vergers un petit peu plus loin. Euh, je pense que c'est ça ce qu'ils appellent le. Ah j'ai perdu le mot. Euh, le, le, le, leur fruit qui est bien chez eux là. donc beaucoup plus de travail la journée et beaucoup plus de divertissement la nuit, Il parle de, de divertissement effectivement au niveau de la fiesta vas-y on va boire toute la nuit donc voilà, euh, dans la taverne on avait déjà ça et là on le voit utiliser donc ce matériel qu'on avait déjà, donc avoir ce que cet atelier euh, où on pourrait mettre tout est-ce qu'il y aurait un brassage ah oui, alors attendez, hop ça je vais faire une petit, petite pause ici je vais y arriver, on va revenir là. Euh, pour la chose suivante après. Donc là, hop, ça, on le ferme. Alors, euh, ça, ce sera à vérifier. Euh, S'il y en a qui sont en partie avancées, parce que c'est vraiment en partie avancée, je pense. Mais bon, pas sûr, peut-être qu'on l'a déjà. Il faudra qu'on regarde dans le, quand on fera notre épisode gameplay. Euh, si le, le bâtiment est déjà disponible. Donc, il s'appellerait l'atelier. À voir avoir à voir, si vous l'avez déjà posé n'hésitez pas à le mettre en commentaire sans pour autant spoil tout le monde ou compliquer les choses parce que déjà les l'image c'est déjà très compliqué. Autre ajout notable, il y a de nouvelles recettes comme on peut le voir ici sur l'image, là, voilà. Donc vous avez de nouvelles recettes, de la bouillie, des tartes, des, des, des petits pains, des œufs, de la soupe et autres ajouts. Mais pas des moindres, il y aura 8 nouveaux talents dans les catégories agriculture, extraction, survie, chasse et diplomatie. Sans compter l'augmentation de la limite de bâtiment et plus encore. Alors euh, ça je vais y revenir plus en détail dans la mage du 10 où il développe un petit peu plus tous les plats qu'il y a et toutes les possibilités qu'il y a. Donc, voilà ce qui a été dit, en tout cas, au niveau euh, de euh, ce mage d'hier. On est le 12, au moment où je fais cette vidéo, la mage était le 11. Ici, donc, euh, vous voyez, vous avez, euh, dans le coffre de la taverne, vous avez les cherries, euh, vous aurez euh, les, les poires, euh, les prunes, euh, les cerises, etc., etc. Bon, là, le jeu est en anglais, puisque c'est Topliz. On le voit ici, c'est la chaîne de Topliz donc évidemment que c'est pas en français donc euh, il faudra vous voyez vous avez différentes euh, bouteilles vous avez les bouteilles pour les bières les bouteilles pour le vin les bouteilles pour les jus ce ne sont pas les mêmes donc en fonction de ce, de ce que vous allez vouloir faire euh, attention aux bouteilles et euh, heureusement qu'ils augmentent les stockages parce que euh, franchement le stockage de la taverne était petit euh, 3 bols euh, plus euh, ce qu'on avait besoin pour que pour pouvoir faire les plats et tout, euh, il n'y avait pas beaucoup énormément de place. Donc avoir de combien ils ont augmenté euh, tout ça. Là, je ne le vois pas à l'écran, c'est vraiment trop petit. Si vous, vous avez des supers yeux, euh, voilà, peut-être que là, au niveau de top please, on peut voir l'augmentation la, la, là. Mais il faudrait comparer avec le jeu. Donc, ça, c'est ce qui concerne la mage d'hier, 11 euh, mars 2021. Sachant que je tourne le 12. Après, il y a, je, ne suis pas, je, pas, je ne vous ai pas relevé toutes, tous les ads euh, de son de machin de trucs. On s'en fout un petit peu de ça. Donc, on a, on est donc euh, on passe au 10 mars. Au 10 mars, on était à la 4.0.1. Et là, attention, ils annoncent que là, bientôt, très bientôt, la, le test. Euh, la version de Medieval Dynasty, comme vous pouvez le voir là, Public bêta, d'ailleurs, j'ai la mise à jour à faire. Euh, Public bêta arrive à son terme très bientôt. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on va avoir notre jeu qui ne sera plus en test branche, mais en accès anticipé. Comme ça se passe, vous avez les tests, les bêtas, comme ça, les là. Vous avez ensuite le jeu passe, je vous l'avais expliqué, en accès anticipé, où il continue à corriger des bugs, faire quelques, des, des, des petits ajouts par-ci, par-là. Et ensuite, vous avez le jeu finalisé. Voilà, donc euh, très bientôt, il n'y aura plus la bêta test. Euh, donc, il faudra surveiller ça d'un oeil. Est-ce qu'ils vont l'annoncer directement sur Steam À ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Est-ce que c'est en allumant le jeu qu'on va le voir euh, Ça, je ne sais pas. Il n'est rien dit de ce côté-là. Donc, au niveau euh, de euh, la mise à jour... Ah oui, autre chose que je voulais ajouter, parce que ça y est, est j'en perds les pédouilles. Euh, à savoir que pour les vergers, il vous faut acheter les pommes... Et les autres fruits que vous voulez sous la forme normale. Euh, vous ne trouverez pas de graines de pommier. Vous ne trouverez pas de graines de cerisier, de poirier ou autre. C'est le fruit directement que vous allez aller acheter. C'est pour ça que j'avais gardé l'image la, la, la, la, un petit peu plus haut. Alors attendez. Euh, c'est euh, Ils m'embêtent. On va revenir là. Alors, je ne sais plus où c'était dans la vidéo euh, que j'avais gardé le... Je crois que c'est un petit peu plus... J'avance, j'avance, je vais y arriver. On aura revu pour la cinquantième fois le trailer. Alors, attendez, hop, voilà, ici. Donc, quand vous allez ne cherchez pas, je veux dire, des graines de pois, des graines de cerises, des graines de prunes. Non, vous les achetez. En l'état, c'est ça que j'appelle en l'état quoi, le fruit lui-même. Voilà, c'est comme ça que vous allez l'acheter. Alors, je sais que euh, chez Unighost, elle en vendait au niveau de la taverne. Ensuite, vous avez du côté de Desnica et de Lesnica, les vendeurs, euh, vous faites le tour des vendeurs. Et euh, je crois que c'est du côté de Lesnica ou Desnica, en bas là, en bas de la map. Un des deux villages, je crois que c'est le plus à gauche, euh, où vous pouvez aussi trouver euh, les fruits à acheter. Les pommes par exemple, etc. sont là-bas. Euh, donc vous achetez vos fruits comme ça, vous achetez quatre prunes, trois poires, enfin bon bref on s'en fout En l'état actuel, c'est à dire en l'état comme on le voit ici à l'écran Et euh, ça va se passer de la façon suivante Vous allez retourner chez vous avec vos petits achats, vos petites emplettes, vos petits marchés Et vous allez euh, devoir faire un verger euh, Donc c'est pas un champ, c'est un verger Et dans ce verger, euh, c'est là où vous allez planter vos fruits et non pas des graines ce coup-ci. Par contre, le système reste le même. Vous allez euh, dans le coffre devoir mettre des, euh, euh, des poires euh, ou alors le mettre peut-être... Euh, ça, c'est à vérifier par contre. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour planter euh, vos euh, fruits, vos arbres fruitiers, vous allez devoir prendre le sac à semis que vous utilisez en général pour euh, les champs normaux, hein, où vous plantiez vos salades, vos carottes, vous allez euh, prendre, comme d'habitude, les poires sur vous, comme vous preniez les graines sur vous, et euh, vous allez mettre vos petits petons, vos petits pieds, sur le verger, ce que vous avez fait, euh, le, pas le champ, mais le verger. Et là, vous allez cliquer sur le menu, euh, et puis vous allez avoir le sac où on, de, de, de semis, et au lieu d'avoir ben, la possibilité de planter des salades, des carottes, etc., vous aurez la possibilité de planter les poires, les pommes, les cerises, etc. Voilà comment ça fonctionne. Donc, pareil que pour les champs, vous prenez le sac, vous allez sur votre verger. Si c'est vos PNJ qui, qui, qui s'occupent des vergers et non vous, à ce moment-là, vous leur mettez les fruits, bien entendu comme les graines, dans le coffre. Et qu'ils aient un sac pour pouvoir planter sans oublier l'engrais, etc. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous préciser. Donc maintenant, chose faite. On retourne à celle euh, du 10 mars. Alors, au niveau du 10 mars, énormément de choses aussi. Alors, je sais la vidéo va être un petit peu longue. La vidéo va vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, donc, bah, faites pause. Et puis, euh, vous la regardez plusieurs fois, parce que là, il y a, y a eu énormément d'ajouts, de, de, de, de, de contenus, euh, du changement, euh, des retraits, des rajouts. Euh, on enlève, on remet. Euh, enfin, là, il y a quatre mages en peu de temps, c'est énorme. Euh, on en avait parlé la dernière fois, où il n'y en avait pas du tout, où il y en a, il y en a trop d'un seul coup. Euh, est euh, là, le problème, c'est que ce que je pense, moi, et ce n'est que mon avis, euh, vous savez que Top n'est pas à son premier jeu, Medieval Dynasty le troisième jeu. Leur premier jeu étant Lumberjack Dynasty. Euh, Lumberjack Dynasty était jusque-là un accès anticipé. Il devait être finalisé pour le 21 janvier. Ils ont repoussé la date et il vient d'être finalisé. Alors, euh, est-ce qu'ils ont basculé l'équipe euh, qui était sur Lumberjack sur Medieval Et donc, vu qu'ils étaient 3 ou 4 jusque-là à développer. Euh, médiévale, ça allait lentement, euh, donc maintenant, s'ils sont 8 ou 10 que l'équipe de Lumberjack a rejoint l'équipe de médiévale, ça va aller beaucoup plus vite, mais, comme on dit, euh, là, j'aurais dû y aller un petit peu plus lissement, mollo, calmo, parce que, ça avait fait beaucoup de changements et à cause de ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup, je peux vous assurer euh, que beaucoup de joueurs avec des parties super avancées ont recommencé le jeu de zéro parce qu'il y a trop d'ajouts. On l'a vu ensemble dans le let's play euh, quand euh, j'ai recommencé un let's play de zéro avec vous quand vous me l'avez demandé. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé Je vous disais, ah ben tain, ça, je ne l'ai pas eu dans ma partie. Ah ben ça non plus, ça, ça y était pas. Voilà, donc on arrive à un moment où... Euh, ben, Trop d'infos tu l'info et puis trop de. ça fait trop de choses à assimiler d'un seul coup, qu'on soit ancien joueur ou nouveau joueur. Donc il y en a qui m'ont qui, qui ont dit, pff, le jeu, je le pose, euh, je vais attendre qu'il qu soit complètement finalisé, j'en ai marre de recommencer des parties, ça peut se comprendre. Euh, mais bon, ça après c'est au choix de chacun. Donc, euh, je vous euh, concernant euh, la mise à jour du 10 mars 2021, ils annoncent donc la fin euh, de la bêta branche très bientôt, donc ça on verra comment ce sera annoncé, je vous tiendrai au courant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce mage le 10, c'est-à-dire avant-hier, hier, tout ce qu'on vient de voir, avant-hier, euh, la transformation de la viande donc, augmente maintenant la chasse et non plus l'artisanat, donc ça c'est une chose à retenir, avant quand on cuisinait la viande, ça nous faisait monter, ce qui était normal puisqu'on cuisinait soit sur le feu de camp, soit à la taverne. Et c'était à la taverne pour faire des plats un peu plus sophistiqués qui rend vos, vos PNJ et votre village heureux. Donc, ça montait l'artisanat puisque celui qui est à la taverne doit être avec un niveau élevé d'artisanat. Donc, maintenant, par contre, la transformation de la viande ne augmentera la chasse et non plus l'artisanat. Autre chose, au niveau des points dans les arbres de compétences, si vous avez mis... Le point dans fort comme un chêne, la santé du personnage au changement de saison se remet à 100%. Alors qu'avant, jusque-là, on n'avait peut-être pas fait attention, mais elle se mettait à 110%. C'est quand même plus logique du 100%. 110%, 120%, on n'est plus. On serait à 100 sur 200. Enfin voilà, donc ça, ils l'ont rectifié. Les clôtures et les mobiliers reviennent dix fois moins cher lorsqu'ils sont achetés via le menu radial. Donc faites bien attention à ça parce que dix fois moins cher, on ne croule pas sous l'or. Donc il est bon de grappiller par-ci, par-là. Augmentation aussi de la valeur de l'argile et de la réduction des besoins d'argile dans les recettes d'artisanat. Normal, on a un potier maintenant. Donc par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, je dirais, c'est que l'argile, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, il faut crapahuter hein, sur la map, hein. euh, bah, je vous l'avais montré je crois, il euh, faut vraiment crapahuter et puis euh, comment dire, il euh, faut avoir la pelle sur soi et puis il euh, faut avoir le gros sac parce que franchement ça pèse Très, très lourd. Donc, les allées-venues, vous n'avez pas fini d'en faire. Donc, ils ont diminué euh, le nombre d'argile qu'il fallait, par exemple, pour faire une assiette ou pour faire un truc euh, en argile, de façon à faciliter la tâche. Parce que, franchement, s'il faut crapahuter sur toute la map, à pâte avec un gros sac ou avec le cheval, pour ceux qui ont le cheval et qui ont l'inventaire du cheval supplémentaire, et encore, je vais vous dire, euh, c'est pas c'est pas super, super... Euh, euh, comment dire, génial le, le, le, le sac du cheval hein. voilà, ils rajoutent quelques kilos supplémentaires, mais bon, l'argile pèse très lourd, donc ils ont diminué ça automatiquement avec la venue du, du métier de potier puisque la poterie, pour pouvoir faire vos vos, vos, vos poteries voilà, cherchez le mot, mais c'était tout simple, c'était vos poteries euh, il va falloir de l'argile hein, comme dans la vie réelle, hein, les potiers ils font pas ça avec du plastique donc euh, voilà, donc il va falloir garder l'argile, aller à la chasse à l'argile. Et ça aussi, ça va prendre du temps. Mais bon, il faut que le jeu évolue. Il évolue très vite d'un seul coup. C'est le seul reproche que j'ai à faire. C'est trop d'un coup. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. De plus, pour les plus avancés, alors en général, je ne me lance pas là-dedans puisque moi, le let's play concerne... Et où mes vidéos sur médiéval concernent surtout les joueurs débutants ou voire en milieu de partie. Pas ceux qui sont super avancés et qui ont tout ce qu'il faut ça s'adresse à ceux qui ont envie d'y jouer, des nouveaux joueurs, des, enfin voilà, mais pas sur, c'est sûr que les super avancés, euh, c'est ceux en général qui me mettent des commentaires euh, qui euh, n'ont rien à voir avec ce que je dis dans la vidéo, mais voilà, qui y mettent leur science infuse, donc voilà, je supprime automatiquement ces commentaires, parce que ça peut vous induire en erreur, vous euh, qui suivez le let's play, euh, donc euh, on l'a vu avec la forge la dernière fois, donc... Euh, nos commentaires là-dessus, donc euh, voilà, si vous n'êtes pas au même, au, au même état que le let's play, ce n'est pas la peine d'aller dire oui, mais plus tard, on s'en fout, on le verra quand on y sera. Euh, et ce n'est pas pour demain, euh, vu que je ne peux pas vous faire que du médiéval. Voilà, donc euh, pour vous, effectivement, c'est plus simple euh, d'avancer vos parties. Pourquoi Parce que vous êtes chez vous. Mais euh, moi, entre les lives sur Twitch, plus euh, les différents let's play sur YouTube, et puis ma vie réelle, puis mon travail réel, puis, euh, à côté, euh, bah, tous les développeurs qui me contactent pour que je fasse des lives sur leur jeu ou autre. Je peux vous dire que, comme je vous l'ai déjà dit, 72 heures ne suffiraient pas dans la journée. Donc, j'essaye de faire au mieux. Là, on est en test euh, sur, un, sur un jeu. Euh, je vous l'ai déjà dit, donc ça me prend du temps euh, qui automatiquement impacte sur vous, euh, sur les vidéos YouTube. Je vais faire mon possible, je vous promets, pour rattraper tout ça. Si vous voulez bien me laisser le temps aussi de faire mon planning et de voir où je vais mettre mes priorités. Parce que là, ça commence sérieusement à se corser et à se compliquer. Que voulez-vous N'est pas Star qui veut. Je plaisante, bien sûr. Parce qu'encore, on va dire, elle se la pète. Pas du tout. Donc, je plaisante. Pour les plus avancés, donc les rênes des chevaux sont désactivées depuis le 6 mars. Cela évite, si vous voulez, euh, ce qu'ils appellent, eux, le euh, cheval fou. C'est-à-dire que par moment, il y avait un problème avec les rênes euh, et euh, le cheval partait dans tous les sens. Donc ça, ils l'ont supprimé. Ça, c'est pour les plus avancés. Mais c'est tout ce que je dirais pour les plus avancés. Voilà ce qu'il y a eu donc dans euh, la mise à jour du 10 mars. Donc, attention Bêta branche bientôt finie et, et ce que je viens de vous énoncer. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à réécouter la vidéo. Ensuite, on va passer ici au, au 6 mars. Euh, donc, 6 mars, il n'y a pas eu une mise à jour, mais deux mises à jour. Tant qu'à faire, pourquoi pas Vous simplifier les affaires Non, deux mises à jour. Deux mises à jour succinctes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette mise à jour de, du 6 mars. Donc 6, 10, 11. Waouh Ça fait beaucoup. Hein les besoins des animaux en fourrage ou nourriture sont réduits. Donc, il euh, faudra. Euh, ceux qui ont les animaux, euh, voilà, on vous a réduit le coût de la nourriture. Ils en ont moins besoin. Et le, du fourrage, ils en ont moins besoin que ce qu'ils avaient juste là. Ajout de nouveaux sons, nouveautés, nouveautés, bâtiments, ruches et ateliers. Vous voyez, ils en parlaient le 6 mars. Donc là, ils l'ont développé dans la, dans la mage euh, du, de hier. Donc, ils en parlaient déjà dans le dans, dans le vaguement. Hein, C'était du vaguement. Ils en parlaient vaguement dans la mage du 6. Nouveau métier, forgeron et apiculteur. Nouveau type de champs, les vergers. Euh, pour, euh, pour les arbres fruitiers, entre autres. Nouveau types de culture aussi, vous trouverez les coquelicots. Hein, attention, donc maintenant, on va aussi jardiner. et oui, on ne va pas faire que planter, on va jardiner aussi. Alors, si j'ai autant la même verte dans le jeu que j'ai dans la vie réelle, ça va être une partie comique. Pour le verger, vous pourrez planter donc des pommiers, des cerisiers, des poiriers, des pruniers, du hop. Donc, typique autrichien. L'hop, c'est un figuier ou un fruit à noyau. Je n'ai pas trouvé l'équivalent français. Mais enfin, c'est un fruit euh, style figuier. Voilà, un truc comme ça, mais que vous euh, pourrez euh, récolter. Euh, nouvelle établi euh, pour les tables en bois. Euh, la roue pour la poterie. Euh, vous aurez une station de brassage qui sera utilisée en général pour brasser la bière, le café et d'autres boissons comme le vin. Il y a aussi l'ajout de barils de vin, un nouvel atelier, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'était déjà annoncé dans le 6, on n'en sait pas plus ce nouvel atelier, mais vraiment moi ça me tracasse, donc il faudra que je regarde. Euh, et, et il y aura un nouveau établi pour fabriquer des jus de fruits. Euh, les nouveaux articles pour les champs et les vergers sont les pommes, les cerises, les fruits au noyauté, les graines de pavot, le coquelicot et autres fleurs euh, généralement de couleur prune, rouge, rose, orange, jaune, blanc. Alors, ces coquelicots, on dirait, mais à quoi ça sert Ils ne vont pas faire des bouquets. Non, en fait, euh, les coquelicots et toutes ces fleurs-là dont ils parle sont euh, en France tout du moins comme dans d'autres pays, mais en France, puisque c'est le nôtre, euh, il est euh, le coquelicot et tous ces, toutes ces graines de pavot sont euh, généralement utilisées comme des somnifères, mais aussi c'est une drogue. Donc, euh, voilà, en France, ça existe réellement, vous pourrez trouver ça euh, si vous le souhaitez, mais bon, à, à vos risques et périls. Et donc, ce pavot, donc ce, toute cette branche, cette catégorie, je dirais, de, de plantes, de fleurs, et récoltable en automne. Au niveau des alcools, vous aurez du vin de baie, de pommes, de cerises, de poires, de prunes, d'hydromel, de bière d'avoine, de seigle, la bière d'avoine et de seigle, et de blé. Il y aura l'ajout des bouteilles de bière, de vin et d'hydromel. Alors, je vous le redis, l'hydromel est une boisson ferme, fermentée à base d'eau et de miel. Donc, je pense que notre petite taverne va nous servir au niveau des seaux. Euh, voilà, ça va être euh, compliqué Au niveau des plats et des recettes euh, Comme on l'a vu plus haut Mais ils ne l'avaient pas autant développé Qu'ils l'ont développé dans la mage du 6 euh, Les nouvelles recettes et les nouveaux plats Sont la soupe de champignons La bouillie au B Mais attention, il y a deux baies différentes maintenant hein, Donc il va falloir crapahuter pour chercher la deuxième Ils ne nous disent pas ce que c'est Mais il euh, y a deux B maintenant La bouillie de pommes, des œufs brouillés Seuls ou alors vous pourrez faire des œufs au brouillé aux champignons, de la soupe aux légumes, des petits pains au blé, de la tarte aux poires, aux prunes, aux cerises et aux pavots. Ça, c'est pour les nouvelles recettes. Vous avez aussi des nouveaux talents en extraction, c'est-à-dire dans votre arbre en extraction, quand vous aurez des points à placer, vous pourrez mettre le point dans mettre de Destruction. Il y en a aussi un nouveau point que vous pouvez mettre dans l'agriculture qui sera fermier qualifié et verger qualifié. Donc, Va falloir revoir vos points si vous n'en avez pas de dispo et que vous êtes déjà au verger et à tout ce qui est mis dans ces dernières mages donc vous avez donc un agriculteur fermier qualifié et verger qualifié en, euh, en chasse en chasse vous avez même ferme en survie a été rajouté entêté et insensible il faudra regarder évidemment chaque avantage que vous donne ces nouveaux talents et en diplomatie, vous avez l'empathie qui a été rajoutée. Donc, voir ce que ça vous apporte avant de mettre vos points là, si ça vous intéresse ou pas. Pour ça, vous savez que c'est votre femme euh, qui, euh, vous allez la voir, vous lui dites euh, de, que vous voulez changer vos talents et elle vous remet l'arbre à zéro, vous replacez vos points comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau dans ce match du 6 Nouvelles animations pour les PNJ des nouveaux métiers ou atelier poterie, brassage, travail du bois, du vin et du jus, mais aussi pour les cueilleurs de fruits dans les vergers. Attention, attention toutefois, donc des nouvelles animations hein, pour les PNJ tout simplement. Euh, le attention, c'est parce qu'il y a une possibilité d'intoxication alcoolique qui sera signalé à l'écran, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, euh, quand ils ont mis sur le ton humoristique qu'on serait un petit peu euh, brumeux, hein, voilà, euh, suite à une bonne cuite, donc il y aura quand même, comme je, voulais, je me doutais un petit peu, et comme je vous l'ai dit, un pop-up à l'écran où ce sera marqué comme quoi vous êtes complètement pété, allez dormir, voilà, euh, c'est comme dans la vie réelle, quand on n'y plus debout parce qu'on a trop bu, il faut aller se coucher, et puis décuver, voilà, donc euh, je pense que ça va pareil pour nos PNJ, Ensuite, euh, l'autre nouveauté aussi, c'est que les PNJ euh, de terrain, c'est-à-dire ceux qui récoltent, vont automatiquement vérifier l'état des stockages afin de voir si les stockages sont pleins ou non. Et quand je parle des stockages, je parle tous les stockages, pas seulement parce que ce sont ceux qui récoltent euh, ce qu'ils appellent les PNJ de terrain, euh, ils vont pas aller s'occuper simplement de leur euh, coffre de euh, la grange, ils vont faire le tour de tous les stockages afin de voir s'ils si euh, ils sont pleins ou non et euh, à voir comment ça va se passer. Ça, ça n'a pas non plus été super bien expliqué ni développé, mais les devs continuent à dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre dans les stockages un PNJ. Euh, pour le moment. Voilà. Donc, euh, après, si comme je vous l'ai toujours dit, si vous souhaitez en mettre un, tant bien que vous en fasse. Mais ça ne sert absolument à rien. Euh, autre chance de nouveau et pas des moindres. Euh, sur la map, vous aurez, un, vous aurez un arbre qui va apparaître. Euh, C'est nouveau. Ça vient de sortir. Il y a un arbre commémoratif visible sur la carte. Alors, sûrement qu'il va falloir y aller. Qu'est-ce que ça va nous apporter Je ne sais pas. Ils n'ont pas développé ce qu'apporte cet arbre commémoratif, peut-être rien du tout, simplement, c'est pour faire joli. Mais enfin, généralement, quand il y a un point d'intérêt sur une map, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, vous aurez un arbre commémoratif visible sur la carte. Donc, jetez bien un œil, zoomez, regardez si vous voyez un arbre et essayez de le trouver. Euh, Jusque-là, on avait aussi euh, des chariots, euh, deux chariots, je crois, de mémoire, euh, qui étaient près euh, de Borovo et près aussi euh, de l'ermite, quand on allait parler à l'ermite, c'était des chariots qu'on trouvait, <coughs> pardon, ou abandonnés, ou sur le côté qui était accidenté, et quand on se promenait autour, et ça il fallait le savoir, hein, moi si je l'avais trouvé, à ah, mes tout débuts je l'avais trouvé au pif, il euh, y a du loot autour, hein, donc n'hésitez pas à, à faire le tour, parce qu'apparemment, ils ont ajouté euh, sur la carte, pas mal de chariots euh, renversés ou abandonnés, dans lequel vous pourrez trouver du loot et je pense que ce n'est pas à laisser de côté parce que je, si je me rappelle bien j'avais trouvé moi euh, des, des, justement des bols à l'époque euh, au tout début du jeu des bols dans ces deux chariots là qui étaient au début donc faites attention regardez bien autour de vous euh, de, si vous trouvez des chariots abandonnés ou des chariots renversés et faites le tour et lootez tout ce que vous trouvez autour on peut à nouveau, alléluia, oui, ça c'est la grande nouvelle, Celle-là, hein. elle ne nous avait pas plu, on avait tous tické, on n'avait pas aimé, mais ça y est, ils l'ont remis, pourquoi l'avoir sorti, on ne sait pas, mais ça c'est du top, please, euh, malgré que je les adore, ça c'est leur gros défaut, ils prennent, ils enlèvent, ils rajoutent, ils reprennent, ils le relèvent, ils le remettent, et ça y est, on peut à nouveau revendre euh, les bâtons, les pierres, l'argile, la paille, le plantain, le millepertuis et les deux types de baies. Donc je vous le confirme, il y a deux baies maintenant, deux sortes de baies. Mais on peut revendre tout ce qui est millepertuis et tout ce qui nous avait enlevé. Ils nous l'ont remis. Merci à eux, alléluia, parce que ça allait être une misère. Attention aussi, il est possible de s'empoisonner avec de la viande qui a un taux de fraîcheur dans, dans... sur nous de moins de 30%. Avant, euh, donc je parle de viande cuite, je pense puisque quand on prend une viande par exemple qui n'est pas cuite dans le stockage, alors à moins que ça ait changé, il faudra tester ça aussi, et qu'on allait la faire cuire dans la taverne, bon, je vous l'avais montré, vous aviez vu, elle était à 20%, 25%, et hop, de la faire cuire, ça la remettait à 100%. Par contre, maintenant, une viande de cuite inférieure à 30% de stats, vous avez une chance de vous empoisonner, vous me direz c'est pas la mort, on a le mine pertuis. Si vous mangez une viande qui est inférieure en fraîcheur de 30%, ben euh, mangez votre mine pertuis et puis euh, vous allez enlever l'empoisonnement. La question, moi, que je me pose est est-ce que ça a un impact si c'est dans le stockage de nourriture et que ce sont les PNJ, vos villageois, qui les mangent, parce que eux, le mine pertuit, je ne sais pas, alors à moins d'en laisser dans le coffre, et ils le prennent, etc. Je ne sais pas. Donc ça, ce sera aussi à voir, mais il n'y a pas plus de précision là-dessus. Autre chose qui a été mise en place et qui jusque-là n'avait pas d'impact, sont les saisons. Les saisons maintenant vont avoir un impact sur vous au niveau des températures. Rappelez-vous, moi euh, je mettais euh, ma tenue hivernale et je la zappais complet. Quand le printemps arrivait, euh, j'étais toujours avec euh, mes moon boots, euh, et ma doudoune. Enfin, façon de parler parce que ce n'est pas ce qu'ils portaient à l'époque. Mais enfin, les, les, les, les tenues en fourrure, je pouvais les garder toute l'année. Ça n'avait aucun impact. Attention, ça change euh, maintenant, les saisons, les saisons ont un impact sur vous, donc vous sentirez le chaud et le froid. Alors je pense que ça sera que vous devrez boire plus quand vous aurez chaud, donc il faudra porter des tenues quand il fait chaud contre la chaleur et des tenues euh, contre le froid, ben, des habits d'hiver quand il fait froid comme dans la vie réelle. Euh, voilà, donc euh, n'oubliez pas de ça, donc je pense que le, le, au niveau des vêtements qui luttent le plus contre la chaleur, si on voit au niveau des pays euh, où il fait très chaud, c'est le lin beaucoup qui protège de la chaleur, mais je pense que de toute façon, euh, quand vous regardez dans la couture, ça doit être marqué, euh, combien ça vous protège de, de, de la chaleur et combien ça vous protège du froid, etc, tout ça normalement est marqué. Euh, autre chose, les vergers et les champs se font maintenant sur une grille de 0,5 par 0,5 au lieu de 2 par 2. Donc ça c'est plus au niveau euh, euh, du calcul de vos, de vos carrés mais ça n'empêche pas, euh, ça ne changera pas le fait que vos champs ont une grille bien précise de base dans le jeu qui est un petit peu en losage et qui fait qu'on n'a pas à moins de, de, de bâtir nos bâtiments après avoir construit le jeu et de les mettre alignés aux champs. Euh, si vous avez d'abord vos bâtiments et vous faites un champ après, il est normal que votre champ soit de travers parce que le, le, les, les, comment dire, par rapport à la route, euh, le quadrillage de la map est fait en losange. Donc euh, normalement, il faut faire le champ d'abord, les bâtiments après et, euh, les, et aligner les bâtiments par rapport au champ et non pas le contraire. Donc c'est pour ça qu'on a des champs un petit peu de travers, mais ce n'est pas très gênant, on arrive à s'adapter. Autre chose, mais pas des moindres et celle-là, retenez-la -là bien euh, si vous avez recruté ou si vous voulez recruter Falibor qui est à Borovo euh, alors si vous l'avez recruté va falloir revoir euh, cette partie là est importante parce qu'il va falloir revoir euh, vos, votre gestion de partie pourquoi parce que Falibor de Borovo On doit automatiquement le mettre maintenant dans un métier qui concerne l'artisanat et aucun autre. Alors si vous, si vous l'aviez recruté, que vous l'aviez mis à... à, à par exemple au champ, je ne sais pas, ben c'est plus bon. Il faut à tout prix que Falibor de Borovo soit dans un métier qui concerne l'artisanat. C'est un artisan. Il n'est plus rien d'autre. Vous ne pourrez. Voilà, ça ne fonctionnera pas si vous le mettez ailleurs. Donc faites la, le check-up euh, au niveau de, euh, de votre gestion, de vos villageois. Regardez si vous avez Falibor de Borovo, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi John de Hornica et Théobald de Lesnica qui doivent être, eux, forgerons. D'accord Donc, je vous répète, Falibor de Borovo doit être artisan et John de Hornika et Théobalt de Lesnica doivent être forgerons. Donc, check-up, gestion. Gestion, on regarde si on a Falibor, on regarde si on a John et on regarde si on a Théobalt. Et si on ne les a pas mis au bon endroit, on les bascule, on change. Ça va un petit peu euh, mettre le bazar dans la partie parce que ben, qui on va mettre à la place, etc. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon. Après, si vous faites comme moi, si vous, avez des PNG qui ont, si vous prenez des PNJ qui ont des niveaux 3 dans différentes choses, ça devrait bien se passer. Moi, je, je n'ai pas de mémoire, je ne me rappelle pas si je les ai. On, vérifie, on vérifiera ça dans la prochaine vidéo, en gameplay, si je les ai ou pas. Il faudra les basculer si je ne les ai pas mis là où il faut. Voilà. Donc, l'autre chose, c'est que la nourriture se transforme maintenant directement en moisissure et ne passe plus par la, par la, par la case viande avariée. Rappelez-vous, on avait... La viande qui baissait, d'ailleurs, on m'avait posé le, la question, j'avais mis pour, lui, pour montrer à cette personne une viande, un morceau de viande dans mon coffre. Donc, elle descendait en fraîcheur, puis pof, elle, elle passait en viande avariée. Et puis, quelques temps après, elle passait en moisissure, moisissure qu'on va qu'on va mettre dans la grange pour la transformer en engrais. Maintenant, il n'y a plus l'étape viande avariée, elle passe directement euh, ben, de viande à, à moisissure et moisissure en engrais. N'oubliez pas, verger, ajout de verger, euh, ajout de beaucoup de choses, beaucoup d'engrais. Hein. Il va falloir beaucoup d'engrais, donc ils, ils ont simplifié des choses tout en compliquant d'autres. Mais bon, c'est ainsi. Et euh, vous aurez une augmentation de la capacité des stockages de la grange, euh, ainsi que euh, de, du stockage des aliments et du stockage de ressources. Donc apparemment, tous les stockages vont être, euh, vont être tout simplement agrandis. Euh, donc à vérifier ça aussi, là pour l'instant on est sur Steam, euh, je ne suis pas sur le gameplay, vous voyez j'ai ma mise à jour en attente, euh, ainsi que d'autres mises à jour d'ailleurs, mais euh, bon, je ne peux pas tout faire à la fois. Donc euh, à vérifier aussi que euh, comme ils l'ont annoncé que la bêta test euh, ben, ne, ne nous, euh, on va dire, bousille pas, nous save. Euh, comme ça s'est passé euh, plusieurs fois euh, lors des premières mages importantes, euh, ça arrive très souvent quand on passe d'une bêta à un accès anticipé, et après d'un accès anticipé à un jeu finalisé, c'est un peu moins courant, mais ça arrive aussi. Donc euh, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a de nombreux joueurs qui ont recommencé une partie de zéro, et d'autres qui attendent même le jeu complètement finalisé, euh, parce que là, ça a vraiment complètement pété leur jeu et euh, c'était vraiment trop compliqué de continuer leur partie avec toute, euh, toutes ces nouvelles actions et tous ces changements. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous pouvez repartir d'une partie de zéro euh, et si vous n'êtes pas trop avancé, bah, vous continuez votre partie parce que pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'impact. Euh, mais voilà, pour ceux qui avaient déjà un village comme moi dans mon autre partie euh, qui est très avancé, euh, ben, je, vais, je pense que je vais l'abandonner parce que là, ça commence à se compliquer. Ça fait trop, trop, trop d'un seul coup, comme d'habitude. Mais bon, ça, euh, on va y revenir dessus. J'espère en tout cas que cela en tout cas, ne vous posera pas de problème dans vos parties, surtout dans vos sauvegardes. On garde un œil donc, sur cette fameuse euh, annonce de euh, la fin de la bêta test, ce qui va nous basculer en accès anticipé. Et c'est ça qui me fait peur. Si j'ai un conseil à vous donner, je vous l'avais déjà dit, euh, si vous avez mis au niveau de steam euh, le, la mise à jour automatique du jeu moi je ne l'ai pas fait c'est moi qui décide quand je mets à jour pourquoi parce que ça me permet de, euh, de prendre ma sauvegarde de la sortir de steam donc steam common machin hein, vous savez tous comment on fait euh, je prends ma sauvegarde je prends mes sauvegardes et euh, je fais la mise à jour et après je remets mes sauvegardes dans le jeu pourquoi comme ça ça m'évite ça m'évite d'avoir un problème Maintenant, je peux toujours en avoir, j'en ai eu dans mes parties précédentes, j'ai recommencé 4 fois, vous le savez, des parties, c'est pas gênant, c'est un jeu agréable, mais voilà quoi, je peux comprendre que pour certains joueurs, ben, ils préfèrent attendre qu'ils soient finalisés, et, euh, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, quatre mises à jour en quatre jours, et pas des moindres, voilà, euh, donc euh, ouais, prise de tête pour les nouveaux joueurs, alors j'espère que j'aurai été le plus clair possible, n'hésitez pas, en tout cas, euh, s'il y a des choses euh, que vous n'avez pas compris de me poser des questions, vous savez que je réponds toujours à vos commentaires. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, à partager, etc. En tout cas, moi de mon côté, j'ai essayé de faire mon max. Euh, je vous ai tout traduit, je vous ai tout expliqué, je vous ai parlé des choses les plus importantes, des quatre dernières mises à jour qui ont été faites. Euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous ai tout traduit. Et euh, voilà, je croise les doigts en tout cas pour que vous ne rencontriez pas trop de problèmes pour les plus avancés. Euh, pour les autres. N'hésitez pas à poser vos commentaires. Je vous répondrai avec plaisir à condition que j'ai la réponse. Sinon, il faudra que je voie avec les devs euh, si je n'ai pas la réponse. À questions ne vous inquiétez pas à chaque fois j'essaye de vous trouver des solutions je fais au mieux avec le peu de temps qui me reste. Voilà. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous, Je vous dis à très vite. On enfin, fait un let's play. On continue le let's play très vite. Mais là, quand j'ai fait une grosse vidéo, euh, ce sera sûrement la semaine prochaine. Donc, euh, je vais essayer de reprendre le rythme. Euh, sachant que médiévale, c'est le mardi. Donc, je pense que la prochaine vidéo, euh, bien que là, vous me direz, mais tu es complètement folle. On est le vendredi 12 mars. Oui, je sais. Mais j'essaye de rattraper mon retard. Tout en continuant ce que je fais à côté. Donc, euh, mardi prochain, on fera un let's play. Donc, euh, voilà, on est 12, vous calculez. Hein. Euh, on est vendredi 12, donc mardi prochain, on fera un let's play. Je ne vais pas en faire maintenant. La vidéo va être est assez longue, je pense. Et j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Voilà, sur ce, plein bibi, plein de souzous, Et je vous dis à très vite, en espérant que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas, abonnement, pouce en l'air, commentaire. Voilà, plein de bisous À très vite, bye bye.